The house is one. Salut à tous les mélomanes, à tous ceux qui aiment bien de la bonne musique. Je me nomme Chanel Mix, votre artiste et musicien. Retrouvez-moi dans The One House. Je suis né dans une famille musicale qui fait dur. En commençant par l'aîné de la famille jusqu'au Cali. Voilà, euh, j'ai commencé euh, ma musique, on s'était dans une chorale et dans l'église catholique. Voilà. Du coup, je, je quittais euh, l'église pour intégrer euh, un groupe du quartier euh, dans la quartier de et en Galiema, euh, dans la commune de Galiema, à Kinshasa, bien sûr. Donc, quitté là-bas, j'ai intégré l'orchestre génération A de Afande et son frère Brompila. Voilà, je n'ai pas, je pas traîné là-bas, je fais des ans. Et après des ans, je, je suis parti chez JDT Moulopoué. Et il y a des gens qui connaissent ce musicien qui était chez Ouera Voilà, j'ai évolué là-bas pendant une année. Quitté là-bas maintenant, je commençais ma carrière solo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu ça. Et la musique déjà représente beaucoup pour moi et représente la famille parce que euh, dans notre famille, il y a tout le monde qui vous fait de la musique directement. C'est vraiment, euh, comment je peux dire, c'est vraiment toute ma vie. Bon, disons, euh, commencer déjà la musique, c'était assez longtemps que j'ai commencé la musique et m'en faire ma carrière solo. Ben 2010. Donc disons de 2010, dès commence la carrière solo, vraiment j'étais euh, vraiment n'azu travailler sur ce que est là. Bon, je la meilleure chanson se trouve dire parce que je suis là, peu Donc n'azu je suis un peu Donc du coup, je sais pas énumérer Gumi, bien, Oyoya donc back to overulia ce sont eux qui vont dire que non voilà et, et la société a été bien faite et tout ça voilà d'ailleurs on a sens voilà donc mon ramolambi vraiment pour n'ayebaki sociaux ils avaient bien haut pour n'ayez bien été donc difficile tout ce que je prépare selon moi je le prépare bien donc euh, je crie avec passion avec beaucoup d'amour et voilà ça en plus Dans le Congo, ça va étonner les gens, c'est cool, Matopé. Il vous fait du Cospel. Donc, vraiment, cool, Matopé, a fait ça. un peu plus de l'ingouin, je suis un peu plus de Vraiment, c'est cool, Matopé. Au niveau international, c'est 300. 300 qui m'inspire tellement, tellement. L'idée de la chanson. Je parle d'une femme, non et puis ça est, Moi si nara, expliquer que yo On, maman. On a les bref, dire, vraiment que non, tu es une bonne femme. Parloter, ça ne sert à rien. Pour tu Donc du coup, je demande à la femme de s'affirmer, seulement de t'accepter par, par par ses actes par ses actions Batuba va le bagne non voilà c'est une bonne femme sans un les ça mais ils ne il faut qu'on ait la persévérance et puis euh, avoir beaucoup de détermination vous avez la déterminée et puis euh, beaucoup de sacrifices euh, et puis beaucoup de courage voilà, ça va grandir une personne artistiquement parlant. Ah, C'était Channel Mixon dans The One House. Tout le monde, je vous aime tant. Bye.